C'est le moment des euh, déclarations des députés. La députée de parkdale Park. Merci, madame la présidente. Au cours de la pandémie, les Antariens euh, veulent que le premier ministre répond à leurs intérêts, mais il dit une chose et fait son contraire. Pour ce qui est des soins à longue durée, le premier ministre a dit qu'il va réparer le système et qu'il qu allait protéger les personnes âgées. Mais il s'est opposé à une enquête publique et il fait adopter à toute vapeur deux projets de loi qui privatisent davantage les soins euh, aux personnes âgées. Et parlant des, tra des travailleurs essentiels, le premier ministre a dit que c'est sa responsabilité de les défendre. Mais donc, la prime salariale a été promise il y a deux mois, mais des milliers de travailleurs de première ligne, des héros, selon le premier ministre, n'ont rien reçu. Quant à la petite entreprise, le premier ministre a averti les propriétaires de respecter ses locataires. Mais finalement, son interdiction des expulsions, en fait, entraînera la fermeture de plusieurs commerces. Le premier ministre a mis en place un moratoire sur les exclusions résidentielles et il a dit si vous, a, vous ne pouvez pas payer le loyer, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en ce moment, le gouvernement a proposé un projet de loi qui va faciliter l'expulsion de locataires en masse les Ontariens ont été laissés pour compte à, à maintes reprises. Les paroles et les gestes du Premier ministre ne tombent pas sur le sens. Nous méritons mieux. Déclaration des députés. Le député de mississauga Coxville. merci. Madame la Présidente, il y a un mois, l'Ontario a rouvert les lieux de culte sous réserve de, de n'avoir que 30 euh, de la capaci euh, capacité de ces, ces euh, lieux. J'ai eu une rétroaction très positive des paroissiens qui sont heureux de pouvoir retourner à leur lieu de culte, même à une capacité limitée. Et je mes, mes collègues euh, sont d'avis. La foi est une source de réconfort dans la vie de, de bon nombre d'antériens, notamment durant cette période difficile. J'étais été honoré de travailler avec le ministre du Travail et son équipe pour faire des consultations qui ont rassemblé des leaders confessionnels et qui visaient à rouvrir de manière sécuritaire et responsable les lieux de culte. J'ai participé à cette consultation avec les leaders confessionnels et je tiens à remercier mes collègues qui ont participé à ces consultations et qui nous ont aidés dans le cadre de ces efforts. Je tiens à remercier tous les lieux de culte à Mississauga et Cooksville, qui ont intensifié leurs efforts pour ouvrir de manière responsable et sécuritaire. Madame la présidente, nous parlons très souvent de la nouvelle normalité et je suis d'accord, la vie a beaucoup changé et changera beaucoup. La députée de Toronto Saint Pauls. Bonjour, Madame la Présidente. Merci aux musiciens, aux écrivains, aux acteurs, aux danseurs, aux collectifs des arts qui ont partagé leurs œuvres au cours de cette crise. Vous avez fait des dons d'équipements de, de protection individuelle. Vous nous avez fourni du réconfort durant cette pandémie, mais vous n'avez pas reçu un salaire. Vous vous endettez. Avant la, la pandémie, vous aviez à, à avoir plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. En raison de la pandémie, beaucoup de librairies, de studios de danse ont fermé leurs portes. Des athlètes ont pu s'entraîner depuis le mois de mai, mais les danseurs à Toronto St. Paul's. Ils doivent aussi s'entraîner. Les acteurs de la scène culturelle ont besoin de lignes directrices claires quant à la réouverture, ainsi que des crédits d'impôt plutôt que des prêts. Les travailleurs du secteur de, de la spectacle ont demandé une réforme des droits de leurs travailleurs durant cette pandémie et les éducateurs et les élèves se disent inquiets de, de l'avenir de la scène des arts et la scène culturelle. Il faut aussi une subvention pour le loyer et toutes sortes d'autres choses sont aussi nécessaires. Merci. Déclaration des députés. Le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. Mes amis, le mois de juillet commémore le premier mois du patrimoine égyptien. Depuis son adoption l'année dernière, donc joyeux mois du patrimoine égyptien, je suis ravi d'avoir pu euh, déposer ce projet de loi. Je suis le premier député d'origine égyptienne dans cette Assemblée. Afin de, de, de rendre hommage aux, aux Canadiens d'origine égyptienne, on a déposé ce projet de loi. Je tiens à remercier le Premier ministre, le ministre des Finances et la ministre du Patrimoine qui nous ont permis de de réaliser ce mois du patrimoine égyptien. Je tiens aussi à remercier tous les Canadiens d'origine égyptienne de leur contribution économique et culturelle dans notre magnifique province. Je tiens à remercier le gouvernement égyptien de la déclaration de, du cabinet qui a remercié le gouvernement canadien d'avoir reconnu euh, le rôle des, des Canadiennes d'origine égyptienne. Je tiens à remercier aussi l'Association du patrimoine égyptien du Canada qui a organisé des célébrations virtuelles et qui euh, permettent aux Ontariens de, de célébrer le patrimoine égyptien. Merci de vos engagements qui visent à créer euh, des façons de, de rendre ces célébrations euh, possibles en mode virtuel. Déclaration des députés. La députée de Toronto Centre. Merci. Je prends la parole pour euh, tirer la sonnette d'alarme sur les expulsions illégales qui ont lieu en Ontario, malgré euh, l'interdiction temporaire des expulsions. Theresa, à s'est fait expulser durant la pandémie. Après avoir loué un appartement en janvier, elle a commencé à louer un appartement. Et donc, en juin, malgré son statut de locataire, elle s'est fait expulser illégalement. Il n'y avait pas d'ordonnance d'expulsion émise. Et lorsque le propriétaire a appelé la police, on lui a menacé de lui porter des accusations pour autorisation. Euh, illégale, pour rentrer illégal plutôt. Donc la police à Barry's s'est comportée comme juge et jury. Et donc euh, Teresa n'avait que quelques heures pour euh, quitter son appartement. Elle a demandé à la police de penser à la condition respiratoire de son mari. Il est très vulnérable à la COVID-19. Teresa est euh, travailleur indépendant. Son travail a été perturbé, elle vit maintenant dans un hôtel et plutôt de mettre un terme aux expulsions illégales et de garantir le logement pour Theresa, le gouvernement fait adopter à toute vapeur un projet de loi sur l'expulsion. Donc, où, sont les où est la priorité du premier ministre de venir en aide à Theresa et que dites-vous à Theresa qui s'est fait expulser de son foyer? Merci. Déclaration des députés, la députée de scarborough guildwood Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de reconnaître le travail important à Tuxedo Court, À Scarborough-Gildwood, Tuxedo Court abrite quelques appartements résidentiels et beaucoup de leurs résidents vivent en pauvreté. Il y a des nouveaux arrivants, des jeunes, des personnes âgées, qui euh, sont isolés. La semaine dernière, l'équipe de Global Kingdom Ministries, euh, qui est juste en face de Tuxedo Court, a fourni des ordinateurs à 80 familles euh, de, sa, de ce complexe. Donc les jeunes pourront accéder à des ressources euh, en matière d'éducation et cela va aussi euh, euh, réduire l'isolement chez les personnes âgées. Les leaders communautaires de Tuxedo Court entrent en partenariat avec la TTC pour distribuer un million de masques aux au, au Torontois. Je demande à la ministre de la Santé de fournir un financement supplémentaire au bureau de santé pour distribuer des masques et pour prévoir des façons de permettre aux gens de s'isoler. Selon les données de la ville de Toronto, Woburn est un point chaud. Alors que la province rouvre, les personnes à faible revenu ont besoin d'accès aux masques et ont besoin d'accès aux lieux pour s'isoler. Les gens ont besoin de beaucoup de choses pour, pour être en sécurité et nous devons donc répondre à ces besoins. Le député de brampton West. Merci, Monsieur le Président. La santé et la sécurité des naveteurs de Toronto est une priorité du gouvernement de l'Ontario. C'est également important de, de constater que les réseaux de transport en commun à l'échelle de la province font face à des difficultés financières en raison de la COVID-19. Pour s'assurer de la sécurité des Ontariens, le gouvernement pose des gestes pour que les nafteurs et les chauffeurs soient en sécurité. Monsieur le Président, c'est excellent de voir que le ministère des Transports fournit 15 millions de dollars à 110 municipalités de la province pour financer un assainissement accru des réseaux de transport en commun. Et donc, un, un certain montant a été fourni à Brampton, ce qui vise à mieux financer le réseau de transport à Brampton, alors que la province rouvre graduellement. Ce financement amélioré s'ajoute aux recommandations de sécurité pour les réseaux de transport en commun, c'est une façon de permettre aux gens de se déplacer plus facilement et de stimuler la croissance économique. Je tiens à remercier la ministre des Transports et le Premier ministre qui ont amélioré la sécurité des réseaux de transport en commun en euh, endiguant la propagation de la COVID-19. Merci. Le député de Humber River-Black Merci, Monsieur le Président. Lorsque l'Ontario a mis en place le confinement en mars, il y a eu une réduction importante des accidents de véhicules. En fait, cela signifie que les assureurs réaliser encore plus de bénéfices. Et donc, nous avons demandé une réduction de 50 des primes d'assurance durant le confinement. Les primes sont, sont calculées selon le risque et le risque a été nettement diminué. Plutôt de protéger les chauffeurs, le gouvernement a permis aux assureurs de donner des remboursements, mais ces remboursements n'étaient pas obligatoires. Donc cela dépendait de la bonne volonté des assureurs de partager leurs bénéfices avec les chauffeurs. Donc les résultats sont prévisibles. Selon un sondage de insurancehotline.com, 30 des conducteurs de l'Ontario ont vu un remboursement ou une réduction de leur primes. Et pire encore, les conducteurs me disent que leurs primes ont été augmentées durant cette pandémie. Et bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe, car le gouvernement cache les informations à cet égard. Le moment est venu de constater que la surveillance de l'assurance par le gouvernement a été un échec. Plutôt que de défendre les conducteurs, le gouvernement les a laissés pour compte. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Le 1er juillet était la fête du Canada. D'habitude, c'est un jour de festival et de célébration. Cependant, cette année euh, a été différente. J'ai pu assister à quelques activités assez petites, à Mississauga-Streetsville, pour commémorer euh, le 153e oui. anniversaire de notre pays. D'abord, la Légion 139 a organisé un défilé où l'écart sanitaire a été maintenu. Bien entendu, c'était une célébration assez petite, mais c'était une façon de rendre hommage à ceux qui ont beaucoup sacrifié pour euh, garantir notre liberté aujourd'hui. J'ai pu aussi participer à une cérémonie virtuelle de lever du le drapeau. C'était donc une activité sans précédent et en fait ce geste de lever un le drapeau symbolisait notre force et notre unité. À la suite d'une visite guidée de mosquée, je suis allé à une légion à Streetsville pour parler à mes commettants. C'était vraiment excellent de voir le fait que notre collectivité a trouvé une nouvelle façon de célébrer la fête du Canada. J'ai hâte de voir les célébrations de l'année suivante. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Au cours des derniers mois, les antérieurs ont dû traverser des périodes difficiles. Lorsque les gens euh, éprouvent quelque chose de nouveau, cela peut entraîner des troubles de santé mentale. Bon nombre d'antériens sont inquiets de leur santé et de leur gagne-pain. C'est pour ça que notre gouvernement a posé des gestes pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Les ontariens peuvent donc accéder aux informations en ligne sur les soutiens en matière de santé mentale. Nous comprenons aussi que les travailleurs de première ligne et les premiers intervenants font face à euh, un stress extraordinaire. Ils sont obligés de prendre des décisions difficiles au quotidien. Moi, j'ai vu euh, l'effet de la COVID-19 sur nos héros euh, du réseau de la santé. Notre gouvernement les défendra, que ce soit en leur fournissant des soins de garde ou en leur fournissant des, euh, des thérapies en ligne. J'ai assisté à une réunion d'hôtels de ville euh, virtuelle et donc il y avait des partenaires très importants, par exemple l'Association de la santé mentale. Le financement d'urgence de 12 millions de dollars fourni par notre gouvernement pour améliorer l'accès aux services en ligne a été essentiel pour ceux qui font face à des troubles de dépendance et de santé mentale. Durant cette pandémie, notre priorité, c'est de permettre aux Ontariens d'accéder aux services de qualité, car la santé mentale, c'est la santé. Je remercie tous les députés pour leur déclaration, mais je leur rappelle que le temps de...